est-ce que tu as eu un Deux fois, tu as de Tu sais, tu parce que c'est une est qui a l'air. Il a pas de Je faire à la m'a je suis a un je suis Je suis Je suis la maison. Moi, bah, je suis docteur. suis un docteur. Je suis un docteur. C'est Madame, je vais me piquer la vie. Ok, je suis un homme qui me je la je suis je suis je donc on a des gens qui sont Iran. Il nous des qui sont en de a